Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat. Ah mais mince, c'est une recette pour 6 personnes, moi je voulais faire pour la classe, pour 20 personnes. Je suis un peu bloqué là. Aujourd'hui on va commencer avec les tableaux de proportionnalité. On va dire qu'un tableau est proportionnel si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre le coefficient. Donc par exemple, mettez pause et essayez de voir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Est-ce que vous avez terminé Donc oui, c'est un tableau de proportionnalité. Puisqu'on peut passer d'une ligne à l'autre, soit du haut en bas en multipliant par 0,2, soit du bas en haut en multipliant par 5. On peut toujours faire dans le sens le plus simple. Moi personnellement ici je prends la ligne du bas, je vois que je multiplie par 5 pour passer à la ligne du haut. C'est la façon la plus simple de, de prouver que c'est une proportionnalité. Je vous donne un autre exemple. Mettez pause, essayez de regarder si c'est un tableau de proportionnalité. Est-ce que vous avez fini Donc non, bien sûr, c'est pas un tableau de proportionnalité. Pour passer de 20 à 10, il y a un, un rapport 2. Pour passer de 33 à 15, un rapport 2,2. Pour passer de 42 à 20, un rapport 2,1. C'est pas toujours le même nombre, donc c'est pas vraiment proportionnel. Et bien, Dans ces tableaux, lorsqu'on a trois nombres sur quatre dans les tableaux de proportionnalité, on peut calculer le quatrième. Et ça, c'est un des points les plus importants, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. On s'en sert énormément dans la vie de tous les jours, et bien sûr à l'école, mais également dans pas mal de métiers. Donc, en commençant par la diagonale ayant deux nombres, on les multiplie, on divise par le troisième, on obtient le quatrième. Alors, comme souvent dans les processus de calcul, quand on le voit écrit, ou on l'entend, c'est un peu compliqué, et par contre, quand on le voit faire, ça devient plus clair. Donc, prenons un exemple. Là, on a un tableau de proportionnalité, on a trois nombres sur quatre on veut calculer le quatrième. Donc si je relis, en commençant par la diagonale ayant deux nombres, c'est laquelle la diagonale qui a deux nombres C'est la diagonale avec 3 et 250. On les multiplie. Ok, 3 fois 250. Puis on divise par le troisième. Le troisième nombre, c'est 2. On divise par 2. Et on obtient le quatrième. Et là... On trouve 375. Si vous regardez le tableau et les flèches qu'on a faites, vous comprenez pourquoi on appelle ça le produit en croix, ça forme une croix. Je prends un diagonal où j'ai les deux nombres, je multiplie, j'y vise par le troisième, j'obtiens le quatrième. Vous allez vous entraîner pour faire ce genre de calcul et maîtriser le produit en croix. Finalement avec la proportionnalité, je suis pas bloqué pour mon gâteau au chocolat. Il suffit que je multiplie tout par 10 tiers et j'ai ma recette pour 20 personnes. Alors même en cuisine, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.